Bref, hop, on est sur la taille. Deux joueurs, Et on connaît la manette. Ah merde, ce sera le premier. ah t'es au con de voit donc. Ah merde, ça le connait direct. Ah, ça le connait direct. Putain, il faut chier. Toi, tu vas jouer avec une moitié Oui. Alors, recommencer du début. Ah non, je peux être capitaine. Vas-y, il m'a quoi On va le voir. Attends, attends, deuxième. Mais, qu'est-ce que tu fais Ah C'est avec le jeu aussi. Ah ouais. Putain, elle rigole pour le truc. Non Mais non, il mettre automatique. Donc peut va 15 minutes. Donc il change d'alpha, est-ce Non Gauche, euh, le ah ouais Voici, gauche. Ouais. Eh non mais... Ah ouais, soit le même, soit le mettre. On prend aucune de même. non Les mêmes, ouais. Euh... Ouais. Avec l'équipe. Bon, de toute façon, eux, ils n'ont pas d'équipe. Vas-y. Encore un. Ah. On, on, on a V. Zé... Bonjour Junior. Ouais Mario. Allez. Mario, bonjour Junior. Ouais. Ouais que Mario qui a un euh, équipement. Je mets avec même s'il y en a pas. plus. Ok. Hein ah, Vas-y, c'est ça que tu dois faire, là. Non, mais est oui. Bah, moi, je peux pas faire des équipes. Euh, des keep. Je peux pas faire des... Euh, des skis, alors. Pourquoi Bah, j'ai pas l'autre loto Ah si ouais, c'est bien. Je c'est plus... Je veux un joueur, deux. Deux. Du coup, t'es le deux. Là, ah, on peut choisir, en fait. Euh... Ouais, moi, je suis en voie, Regarde, je suis là. C'est cool là. On a un peu besoin de passer la manette. Par contre, je suis perdu dans les contrôles. Je vois. Non, je suis perdu dans les contrôles en fait. Euh, Donc, quelqu'un il m'a fait une. Ah mais toi, t'es la plus forte. Est cool. Ah. Bah rien. Est mais... que non, Murdo, il y en a encore vivante a rien, Didi. Ce qu'il y a dans quelqu'un c'est pour ça. T'es où toi Ah, t'es dans le gardien de but. il y a une balance dedans, il y a des ou quoi Je veux sortir ah, Mais, mais Une balance tout en dedans T'es bloqué Ah, là, c'est bon. Tiens, passe. Qu'est-ce que tu fais Vas-y, joue fais moi. Pas lui Mario Gogol. Je suis censé être plus fort mais. Oh putain, Oh non Ouais bah, c'est une panne qu'on a bah, putain. Il a fait quoi Je peux regarder du vert et. Il a pas vert. Ah c'est bleu Ah ouais bleu, euh... c'est plus ses couleurs, c'est rentré. Ah c'est moi qui le fait. Ah merde. Je joue avec le ballon. Hein. Oh, oh, oh. Oh, comment qu'à marquer <rire> Ah, c'est moi qui ai le balle Bah, con quoi Mais Ah, j'ai pas bougé le Wario. hein c'est Il se vend. attaque Encore lui là Le maigre. C'est bizarre, je peux pas faire. Oh, mais lui il attaque tout le temps quoi. C'est chiant. Il joue à quoi là Qu'est-ce qu'il fout Ah, c'est toi. Oh. Ah, oui. Ouais, j'ai plus l'habitude de... Ah si, je peux jouer Pauline Qu'est-ce qu'il J'ai plus l'habitude de jouer à deux, moi Oh, des fois, je comprends plus rien, ça... T'as un grand 3 Je me mmh. demande ce que ça va être... Euh... après okay. Putain c'est cool. What C'est passé quoi là J'ai pu shooter Donkey Kong mais Il a pas pas là pas à... La pas. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Non, mais. Non. ah, ah, ta mère ah, oh, oh, oh. Oh putain il m'a eu ouais. putain, putain. Vas-y oh. oh oui yes ton premier but On va explosé de rage Si si si si Waouh là faut rester comme toi Putain il m'a esquivé là Je suis en plus, c'est quelqu'un d'autre qui l'a frappé. Ah oh, il m'a mis une banane pour pas que je l'attrape. je C'est bien joué Mario. Il se passe quoi là Ah, Ah, mais oh on est crois pas. Enfin, il faut marquer tous les 5 secondes. Faut qu'on marque à la dernière seconde. Attends, c'est le colis. Voilà. Non, non, mais... non, non il reste 8 secondes. Non, il reste pas de ballon par derrière ah ouais, j'aurais pu... T'es ta mère, Wario. Tu casses les couilles. Ah, c'est toi qui dois faire suite. Euh, oh, tu être des Yoshi. Enfin, c'est au match. Suite. Quoi ça va être Non. Bah, c'est des oeufs. Ah non. Non c'est juste un euh, truc d'équipe. Oh non il y a Dognitzon, a... euh Wario, au bordler. Ah oh, mais il y a Peach Oh non il, y a, il y a la... oh, est là c'est vrai avec les cheveux Je Vous la shooter dedans On a On a fait ça tout à l'heure <rire> Avec Mario en plus <rire> C'est exactement la même chose de la Nick Allez Mario mmh. Putain je sais pas où tu vises des fois Putain avec sa bombe de merde lui Ah mais avec vos ingénieurs je suis pas obligé ah de faire ça il Putain y'a pas chargé non, vais. Tiens je me vends Oh fais chier Ok, c'est bon. Vas-y. Oh, zut. C'est pas grave, Bowser Junior. Ouais. Oui, yes. <rire> On a trompé le gardien. On va faire un peu mieux. J'ai tellement envie de que... Allez, piche. C'est Ok. de là puis tu vas. Ouais. Oh putain j'en ai super hippie, Ouais mais il marque deux buts alors. Ah oh, j'ai eu. Oh oui zut. Oh zut. Putain on s'est frappé en même temps, c'est n'importe quoi. Je sais pas si toi tu peux frapper maintenant. Ah si on peut faire les passes à son coéquipier, j'allais dire euh... Oh, tain, ça avoir tous les bah, deux. Tain, tain. Ah mais elle a pas beaucoup de force en fait. Elle a juste plein de techniques. Mais je peux pas faire des skis avec la manette. Pourquoi je peux pas prendre Mario. Ah oh, oui. Putain on va se battre pour un ballon quoi, c'est une blague. Oh mais casse les couilles Oh putain ils ont pas intérêt d'utiliser leur étoile. Oh non Oh j'ai ré... réussi à stopper son étoile Oh Putain elle était presque.. Oh putain Ah j'ai chier une banane Oh là là, ils sont chauds là à la fin Ils en sont pris 3 buts, ils ne veulent pas en prendre un Qu'est-ce qu'ils foutent des fois Ils retournent en arrière ouais, chaud, Oh le bâtard Vas-y, mets-toi t'as pas de force, papa, t'as bougé Putain, il y a marqué le pont là A la fin, c'est complètement de bordel Ah non, pourquoi j'ai fait ça ah, mais je voulais voir si je pouvais esquiver, mais non Unique Du coup, ma main c'est ma mère ouais. Allez, 4-1 Prends vos besoins parce que... c'est bien parce que nous n'avons pas <coughs> une marque Yes En fait des fois je te confonds avec toi parce que on a la même couleur ouais. T'as as pu faire une autre couleur même si on est dans la même équipe hein, pour le deuxième joueur. Ah ouais Parce que je, je comprends avec toi. Ah ce but là il était beau hein. Mario il a bien trompé. Ah non bah oui c'est T'as passé à Bowser oh, <rire> Je l'ai claqué Bowser En fait ouais, toi aussi tu peux jouer avec tout le monde J'ai vu qu'il avait comme le monde. Je suis où Ah t'as vu j'ai encore confondu avec Ah Mario a réussi à pousser vos oeufs normal C'est trop tard ça Qu'est-ce que c'est pas grave C'est bon hein. On a un pitch! De toute façon, j'ai raté, alors euh, tu peux même frapper. C'est hein. même plus de. Honneur. Je vais l'honneur. On est à 5-2, on ne pouvait pas rattraper ça en 4 secondes. Je ne sais pas si c'est On est dans Mario, c'est peut-être pas ça. Imagine, tu plus Mario. Je me suis est le plus simple. Hein. Non. Putain, on a... on a tellement pas de ballon 20 ah, tu, hein. tu attends quoi là Tu attends quoi Pas avec les ailes. Oh je suis conçu pour la jouer. Ah ils ont perdu voilà. Bon après c'est faisable. Hein. Euh, ouais. la, la lame. Ah oh, bah c'est sûr que c'est une lame. Hein. Faut faire gaffe. Mais euh... en ah, fait il y a trop gros en fait, c'est ça le truc. Mmh. Que le mec il considère comme un gros donc en plus ils ont des super casques alors on est un R on dirait que je vas pas frapper Wario avec lui un peu mais. Okay. allez hop t'es obligé de faire un, un, un deuxième tir pour marquer avec eux Ouais, je sais pas, ça, ça. Ok, c'est bon. J'ai eu le ballon. Ok, c'était sûr, mais bon. Je voulais essayer de me On tente à rien, à rien. Ouais, je défonce tout le monde. Je euh, sais. Bon. ouais pour tout Oh là le Wario, tout ça, c'est plus... Dégage voilà, dégage de notre but. Oh putain. Putain, je suis Je vous ai tous défis. On est parti où ma balle Oh là là, c'est cause carnage. Putain, Mario, dégage de là, j'arrive plus à prendre la balle. Putain. Ah, non, non, non. 1-0, j'ai fallu me prendre ma propre carapace. Qu'est-ce que j'essaie de faire là Ouais ouais, avec lui c'est pas la peine de faire des passes décisives hein. Dégage de l'eau. Ah oh, les autres ils être encore plus chauds. Bah ouais, bah là ils sont chauds. Putain, il y avait Marie Alors. Non mais je voulais tirer par devant. Putain, ah, Virdo était à côté hein, en fait. Hein mais c'est nul, je voulais les tirer par devant c'est nul. putain il oh va se meurt non oh. bon fou je peux les attaquer jusqu'à un truc qui tombe putain oh mais si tu blagues on a même pu les ballons putain il va être tiré quand le bordel qu'ils ont foutu <rire> on voyait plus rien c'est <rire> ça Mario c'est un gars bon fou je remarque un un derrière vas-y oh. Oh putain ouais, mais j'ai foutu Là un... c'est moi qui a foutu le bordel c'est vrai J'essaie de jouer avec toi mais je que tu joues tout seul là <rire> Non mais J'étais <rire> tout seul là <rire> on pouvait rien faire Mais moi j'étais Mais wesh Mais des fois quand je fais cette attaque là ça, barre, ça fait voler le ballon je sais pas d'où gêné génial tout ça j'en non, non je touche là, là. Et ouais bon ça servait à rien merci hein c'était en plus je t'ai shooté dedans hein. mais niens, avec leur truc là hein, de par derrière bon, pas derrière non Ah oh puis lui il m'énerve aussi là. Ouais, le wall là Putain, le maigre oh mais non oh. avec son cul en plus ok d'accord ok voir d'accord très bien derrière. non mais non mais d'accord c'est noté. Ouais. merde il fallait tirer une carapace pour ouais, ça, va, ça, va, ça va. Ah en même temps j'étais stressé par, avec Wario donc euh... avec euh, Donkey Kong Ah je sais pas Ça va être Donc, je pense euh, une carapace Ouais ça les touche pas Mais, Et celui qui tourne là Oh putain ah tout le monde. Mais pourquoi ça nique euh, sa propre équipe Ça n'a aucun sens Ah oui, c'est la propre équipe. Merde, c'est moi qui... Oui Bah gueule Non Ouh. Oh là là C'est rien que ça, c'est tout ça. Ah j'ai le ah oui, avec cash, je suis pas obligé de... Oh des trucs bizarres marre je vous connais dans le mur Non, non, non, non, non non non Tire Putain, mais il y a Donkey Kong devant et tout bordel Mais pourquoi vous êtes partis tous aussi vite que ça Oh non Non Non Non Mais tire Bordel de merde Tire Non Non, on a perdu Bon, on se coule tout là Faut recommencer Bon bah on recommence le match hein. <rire> non. Alors on a un cœur en plus non Ou deux Je sais Oh, oh putain, bon <t 'en> mais c'est toujours chaud. Hein. En plus on a toujours le premier but. A... Ouais c'est se passer quoi là encore Non non non non non non non non non non vous, vous allez dire quand même. même. Oh. Là, je laisse tout seul mais... Qu'est-ce que tu fais Des fois tu fais des trucs aléatoires des fois. Qu'est-ce que tu fais Tu fais un foule. Allez dégage. Mais qu'est-ce que tu fais, Lua Il a Alors... Mais prends la balle, Burdo Donc t'es là, hein mais qu'est-ce que je fais? Je force dans le mur. <rire> Attends, on se voit même pas. Mais on a que des bons. Oh, mais c'est génial. Y'a plus de perte. Oh, oh, non. Putain, une oh, réaction. Ouais, dégage. Ah, là. Putain, putain. Non, mais c'est trop chaud. Ils sont trop chauds en fait. T'arrives même pas tiré. tirer. Ils balancent tout ah, des trucs. Ah, euh, elle a hyper frappe. Oh putain, mais c'est impossible de la faire à chaque fois. Il dans balancer carapace ou un truc du genre. Ah, bon, ça. Mais euh, C'est sérieux à chaque fois, on, on, on les esquive et tout le bordel. Putain, à chaque fois ils tirent de là-bas. Le premier truc on le marque, ils ont des, euh, des objets dans tous les sens. Bon, ah oui. Mais ah, fait, comment ils ça ils se fait qu'ils ont. Mais normalement, on a deux objets, ils en ont on quatre d'un coup. Logique ça. Ils ont au moins 4 objets dans leur boîte alors que normalement ils sont en aura avoir que 2. Ça va Mario Il y a Oh <rire> <rire> La banane là-bas Oh putain Et puis eux, Ils vont marquer à tous les coups avec la super pape Ouf putain. Oh une bombe. Comme pas hasard quand t'as là la balle, il est Oh mais il casse les dragibus bus. Tout s'est défoncé, tu vois. Il était là. Non, ce non, tu non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, oh, oh, non, je peux pas faire des skis, là. C'est Oh là là, mais c'est le deal, c'est le Daoua, là. Daoua total, on comprend plus rien. <rire> <rire> oh, il a marqué le but. <rire> il a tapé dans la carapace. <rire> What, il se passait quoi, On ne peut rien faire. Bon, je tiens reste rester là, on est à 59 secondes. Dégage Trajet bus. Mais arrête, elle est là-bas Génière <rire> Il est trop con oh, oh, oh. Non, c'est ma boîte, ça Voilà, ça c'est une Garnage! C'est le bordel Vas-y, ramasse la boîte ça, Ils vont pas te laisser marquer un but. Allez, avec que... ta mère avec ta bombe, là Ah, c'est moi qui l'a lancé, mette ta gueule Voilà, hop en fait, il faut utiliser que des objets, en fait, c'est ça? Ouais, 19 secondes à Oh là, c'était pas terrible, mais bon. Non, que t'as fait? <rire> <rire> oh le travail du type là. Ah, oh, j'aurais voulu marquer un hein moment. Oh. oh le un carne hein <rire> Ça a carne. C'est la dernière coupe, hein! Ça se voit, putain! C'est oh, ah, qui l'autre équipe alors? La fille bon battu, Ah, c'est bon, bah, c'est pas que Oh, c'est les volants! Putain, ils sont deux coeurs! J'ai trop peur! Bon, ouais, ça fait peur! Hein. non! Oh, oh non! C'est pas <rire> <rire> Ah, c'est les mêmes équipes en fait! bah On ouais là, parce qu'on l'avait déjà la dernière fois bah pourtant, euh, ils n'avaient pas si facile ouais, ouais. pas facile euh, quand même ils bah, jouaient bien hein, quoi. Quoi. ils jouaient bien ouais. hein. bah ils jouaient bien quoi je veux dire voilà mais non mais ta mère pardon ah oh ah oh Wow la carapace avait passé ça, ça. bon ça va peut être peut-être moins bordel je sais quoi il raconte ouais t'es trop sur le côté là du... est sûr, a... ah mais moi je fais les shooter comme ça genre normal non ah là, là ouais ils sont petits oh, tain, merde. mais ils ont des casques de recontre ouais ouais ouais ouais ouais et je retiens ce que je dis hein. Euh, qu'est-ce que t'as dit <rire> J'allais dire, je marque comme ça. <rire> ça a été magnifique. Je suis sûr que c'est la carapace qui a tout foiré. Oh, putain moi je suis pas visé, les gars. Je suis où, moi Ah je suis à l'arrière. Je suis à l'arrière, je suis à l'arrière. Je peux me dire par terre, ça. Mais pourquoi que des bananes, sont lui Apparemment pour. Le <t> nom de toi pour pas me tuer, j'ai jaculé le calemba Oh putain, c'est pas possible, t'es c'est facile Parce que leur gardien <t> est fou apparemment bas ouais. Le nom de tout pourri Faut moins faire le bien Ouais, t'as moins le bien Ouais, tape-toi les yeux hein. Tape-toi les yeux ouais, On a fait le même truc Putain Non mais... Combien ils font pour passer Bien euh... Bon, bah, on les frappe après ouais. C'est quoi ce gardien quoi. Il a reçu un message Personne va faire faire chier Tire Putain, fallait tirer Arrêtez de soutenir, vous m'énervez. Vas-y! Oh, Mario! Football. Oui! Bon, faut pas se réjouir là. Oh En vrai, il faudrait qu'on place la super frappe. Et qu'on marque deux buts. Nanananan, tu peux qu'il remarque là. Oh, oh, dégage! Elle est pure! J'en ai dedans. Bien. Le temps. <s 'cười> Putain, il a réussi à esquiver ma bombe. Mais. Je les touche! Nan, t'es où toi? Chou, chou, chou, chou. Ah Pardon <rire> C'est pour éviter que tu fasses la super part. Nick. Bon, génie, tu te sens bien Oh non mais. Oh ça a de truc C'était quoi ça Arrête. <rire> je crois que le gardien il fait esprit de perle, non? Je vous déteste avec vos carapaces de merde! Plus c'est la verte, c'est la pierre! C'est quoi hein. là? Attention, je vais me voir. Non! Pas tout à fait. Il a fait quoi? Bleu et rouge. Ah bah si! D'ailleurs c'était bleu et noir j'ai pas réussi à rattraper Non elle est cassée Oh elle est pas passée quoi Oh il reste 20 secondes 30 moi a déjà marqué Eh tire Naa mais c'est cher pas assez fort Il va Il va marquer ta beauté Pute ah non. Oh Ça y est, Oh non, il reste 10 secondes. Putain On a encore perdu, on va encore utiliser de la thune. Non mais, non, mais c'est bon, vous avez gagné. Putain. Vas-y, j'ai pas coupé. fait... Le... On De toute façon, il a raté de toute façon. Ouais a il est rouge là Ah de victoire Allez, j'espère qu'on peut recommencer coup, j'espère Parce que c'est la finale en fait, pas techniquement Oui, oh putain Tu veux en plus faire Bon, c'est pas grave on va gagner surtout Putain, ça fait trop Alors après, encore euh, On passera toute la nuit, c'est c'est fou <rire> C'est fait le jour <rire> Pourquoi je l'appelle Bonjour, moi N'importe quoi Ok. Oh. Ah euh, Il se passe quoi là Comment ça peut déjà Ouais, sauf qu'ils ils ont... m'ont regardé tirer là On est encore. Mmh. On est d'accord, ils m'ont regardé mmh. tirer. Ok très bien. Ouais, bon. Ils font plus rien. Attends, attends, attends. Au début, il avait fait ça aussi. C'est cool. C'est quoi, il m'a retapé derrière Bon, d'accord, j'ai rien dit, hein... Il a lancé carapace Ah, t'es pas retenir. Non, non, non... Ah, merde, c'est pas <rire> bon. WOUH! Bon, c'est si on rester là... Pas. Ah si je pas... Ça okay. fait la hasard Oh non, le oh, bâtard! Ça va, il a pas marqué. Mais là, il a marqué. Oh. Non, il a pas marqué. Il m'a mis à terre, genre normal. Par contre, ils ont. C'est une blague! Je vous déteste! Ah oui, on peut se rappeler nos équipiers, c'est vrai. Oh non mais c'est abusé là D'ailleurs t'as explosé, t'as rien con. Mais il me frappe <rire> Il m'a frappé cet abrouti Oh Énervé On a tous les deux champignons genre normal. Oh Mario t'as tiré C'est lui qui a tiré. Oh Mario ça te prête T'es chiant, je peux pas faire d'esquive là. C'était euh... Non Encerclé Non mais en fait on a pas du coup N'importe quoi Non vous voyez C'est bon j'ai arrêté Je suis un héros Non du Nick J'ai défoncé tout le monde Ah c'est quoi qu'on marque le coup c'est pas Je suis dans <rire> <Monsieur Margot>, euh, <rire> je... <rire> En plus, c'était quoi ce tir C'est un tir lent tir... et tout. Margie, Margie. Voyez. Oh, <rire> ouais. On va peine le balancer comme une vieille couvert. C'est quoi ce bras oh. <rire> Mais c'est un petit <rire> peu, mais je te jure. Je, oh, je suis encore par terre. Qu'est-ce que j'ai T'es blessé. Ah. Oh. Bien joué Je sais pas si tu qu'as tiré mais bien joué. Qu'est-ce ah, qu qu'elle fait Elle est en 20 hein. euh, Ouais, pardon. on a deux buts d'or en fait. Pas... Génico, été... Ils sont fatigués. Ah c'est mon UCN de droit. Ok, t'as compris Ah okay. en fait faudrait, Alors, qu il faudrait que je toi... Non, non, tu marques pas, tu le ton masque comme ça tu te ramasses je voulais le cheat code. Euh. Ouais vas-y cheat code, allez, vas-y, on va relance. Hein. Vas-y, vas-y, cours ouais, prendre... C'est ça, ça tu la sommes prends pas <rire> C'était même pas moi en plus hein. je je toi. Non, au début, c'était à toi, non, un tour, non Oui mais au début non, c'était pas moi. j'ai dû laisser Mario en fait jouer tout seul. Non, euh, non, ouais. non, non, non. Ouh. Ouh. Ouh. Non mais genre. Il marque genre normal et tout. Ah oh, en plus on a encore un match à faire avec eux. Vas-y, bagnole. Oui. Ouais. Les... Là, le ballon ressort en plus. J'ai tellement tiré fort que le ballon ressort. Attends, les cages sont petites hein. ça, ils arrivent à rentrer dedans. Non non non non non Vas-y Ça t'amuse à jouer autre. avec les autres hein. On a même pas vu ce qu'il a fait, <rire> Non. J'aimerais bien revoir la vidéo pour voir ce qui s'est ah, passé. Hein. Ah ouais, ouais. mais toi tu vas toujours regarder, hein. tu l'aimes bien ou quoi eh ben, C'est drôle. L'amour de bébé. Des... Ah il reste 10 secondes. Ouais mais ils ont encore un cœur, ça fait chier. Ici on fait 3-0. Après. Tellement de trucs le <rire> Il a lâché plusieurs tout le monde. Enfin euh, il reste encore un match. <rire> ah bah vous savez que même. Mmh. Par contre, les ouais, types, ouais. on peut pas les différencier hein. La finale Et là, on s'était arrêté ici Et si on n'arrive pas à ce match-là, on repaye encore la thune C'est le même Donc on Ah, c'est là qu'on était arrêté Mais c'était pas avec eux aussi si. En fait, c'est les mêmes équipes Ils ont tous des défense hein. Ouais, vous remarquez direct pour moi, je dirais euh, c'est moi qui l'a passé. assis J'ai qu'une d'eux là, Mais <rire> <rire> qu'est-ce qu'on fait J'ai appuyé sans faire l'esprit sur A sur... ah, Tu vois, j'vais me la en même temps Non, non, non, ça l'est pas marqué hein. est bon. Oh putain, on a des sous Ouais, c'est m'a fait Oh non, mec mais... Oh non mais il s'est buté par sa propre thérapeute. Mais ça a en a aucun sens Ils auraient dû mettre un cercle.. Non c'est pas mon qui joue. Ils auraient dû mettre un cercle rouge pour.. Tu vont se donner le... Oh merde putain Hein papa ils auraient dû mettre un, un cercle rouge pour euh, Ah Ça ouais, va c'est qui Avant c'était comme ça dans Mario Kart et tout de suite dans Mario Kart, on pouvait bah, Dans Mario Kart c'était comme ça, on pouvait. En plus on je joue sur une petite manette. Oui. Qu'est-ce oui, oui. Oh. Non, ça a rebondi sur ma tête. Oh là là là là là, ça va aller jusqu'au bout ah, en or. Ah d'accord, c'est ma chance. Non. va Ah. Non, Non. Vas-y. Ah. bleu Oui. Ouais bah, non, là, tu euh, à 300 balles. 300 balles. Il pas de la vraie thune hein. <rire> Bon euh, voilà ah, bon, C'est une tornade. putain, une putain une Pourquoi je suis parti J'étais juste à côté. Mais comment il a fait pour me frapper J'étais en mode champignon des ravins. Ah beau bon, de pleurer comme ça hein. Oh mais quel fils de pute mais genre Non mais ça passe à travers la main du gardien, c'est pas possible. Ah, mais je vous aucune. Qu'est-ce qui s'est passé quoi Mais là que pas c'est quoi là quoi Quand j'ai marqué C'est la bombe. Non, Non, non, non. non. J'ai marqué dedans en fait. Putain, j'ai pas compris ce qui s'est passé. oh. Oh non genre elle rattrape mais... On voit les couilles Oh c'est chier, non, non, je m'en bats pas les couilles en fait Oh non pas encore Je déconneille là Merde c'est plus lui qui a le ballon plus Ouais comment il a fait pour rater ça Ouais Ah ils ont 3-0 bon. euh, 2-3 Ouais, ouais, ouais ça va revenir ouais surtout si lourd ne puis pas de bêconnerie par là par là oh wouh oh. Oh. Oh. Oh. notamment il, il m'a encore Mario égalisé bah j'ai ah. pas ce qu'ils avaient là ils, étaient... ils, ils m'ont complètement... regardé jouer, on jouer voir, regarde jouer. on dirait qu'ils sont étourdis Non ah, mais oh, il, oh, il, ouais. il m'a laissé faire ils sont chelous ah, non non ils étaient étourdis ah, oh. Oh non moment. mais non <rire> Mais non mais il tire un coup il marque encore Leur d'eau a été pris. à 40 minutes juste lorsque les gens. C'est chaud Bah les couilles <rire> C'est cool. <rire> <C 'est> chaud, les <rire> hein, 5 secondes à chaque fois <rire> Non mais c'est parce que j'ai. Il va passer ce qui est là. Ouais voilà. Et là il va passer en haut. C'est passé cool là. Oh. Mario t'es tout derrière Dommage. Ah non, regarde, Ah, Bien joué! Non mais. Ah, il... Oh non! Ça va, ah, je suis Ok, merci. Oh non! Ok, c'est bon, on se bat. Vas-y, là, t'es tout seul! Non, oh, il si, t'a pu le pu, tuer en fait, toi. Ouais, ouais. Oh, il casse cassé. Oh non! Oh, ça il a pas fait son truc. Je crois qu'il était trop lent pour le faire.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 je sais pas, j'essaie de me trouver. Oh non Oh non non Non Il reste 30 secondes, on peut encore marquer. Oh putain. En plus moi j'ai une chotte manette là. Des oh la. C'est à lui qu'on pouvait encore marquer. Ok. Oh non mais là ils vont marquer 2 buts là avec son truc. Putain bah. Ah bah après c'est du tourneur, c'est en pire oh. Ah ouais, il marque un but, c'est fini nous, un... on marque nous Oh Une un peu sur Junior Non, la on est Elle était où là-bas On là, la voit même plus Nique ta mère. Elle est fermée au cordeau, elle est toute seule Ah, moi c'est... Oh. Ah. ah Pardon Oh non, mais abusé Putain. Mais qu'est-ce que je fais dans le mur, dans tes rêves, voilà. Ouais, je te dis dans tes rêves, vas-y. Oh, j'ai pas eu le temps. Bouge, vas-y, vas-y. Putain, on a pas le temps à chaque fois. Oh non, sur que non, non, pas de conneries, pas connu pas connu Je suis stressé, sa mère. Putain, la carapace revient sur nous. Les deux coups OUI Ah ouais <rire> j'ai dégagé en ceci, <rire> ils étaient devant toi, le lui ai dit dégagé Ouh, enfin 6-5, voilà, euh, le mot était super chaud, il hein, est ouf quoi. Elle je... est encore un j'ai gaudu C'était le match de marge. J'espère que la coupe elle est en or. Après, on, a remonté, on, a <rire> on a remonté, on a remonté, on a remonté, on a remonté, on a remonté, on a remonté, on a remonté, on a remonté. On <rire> <rire> a fait ça, je vous le dis. Jusqu'à la dernière minute en fait. C'était trop dur. Et on a quoi Des crédits On a pas vu. On a jamais joué avec Pitch. On a plus joué avec Dans. Là le jeu il en 3 effets. Voilà. On a jamais joué avec Peach. Oh, en moi. Oh mmh. tout le monde Qu'est-ce que t'as pensé du jeu <rire> C'est un peu chaud à la fin mais, mais bon vrai, sinon c'est trop simple tout le temps Bon on a dû payer euh, 200 balles, mais c'est pas grave hein. C'est après, on fera des matchs euh, normales de toute façon, le SP est terminé. Ça, c'est sûr. Oui. On lancera un nouveau SP euh, là, le dimanche. Je me dis que c'était A. Euh, sur la nouvelle map qui est sortie euh, en janvier. Ça fait un moment que la mais... réception. Oh là là douce, hein, quoi, hein. sûr que c'était pas le pire, hein Hein Hein T'es sûr que ça fait pas les pierres C'est... c'est autres, chaud, quand même. C'est bon qu'on a gagné zéro. Ah ouais Ah ouais, c'est vrai, on a gagné un zéro. encore plus chaud, là. Ah Donc, oui. On tout dans les trucs et on pouvait rien faire du tout, là. Ouais et donc il y a À avec les bits, on a fait 6-5. Ouais c'est sûr que c'est pas la même chose dans un vrai film. On a fait 6-5. La matte, c'est soit lent comme ça sur les parcours. Ah, le voyage, en tout cas, c'est pas avec le voyage, c'est pas facile. Ah, mmh. On les, les enchaînait assez rapidement. Mmh. En plus, on, gagne, on a perdu 200 pièces, on gagne 400. Non, on a perdu 200. 200 pièces et 300. Non, on a, on a, perdu, non, on a perdu deux fois. Eh ben, une fois 100 et une fois 200. Ouais. 500 pièces. Bon, on, on récupère a perdu pièces. Bon, non, on a récupéré tout en fait. Oui, on a gagné tout plus 100 pièces. On va voir ce qui se passe à possible. la fin. Mais... Ah ouais, tu te mets des nouveaux. Alors, venez réveiller les défis en mode glas. Ah, Galactique. Vous gagnez encore, gagner encore ouais. de récompenses à appuyer sur Expo, passer en, Dans en mode besoin. à l'autre. C'est quoi ce monde-là C'est quoi cool, ça C'est quoi Galactique. On refait toutes les. Ah oh, putain, on gagne 1000 pièces. On refait toutes les coupes. Ah, Et voilà. après, on a un nouveau truc. On a une nouvelle coupe euh, finale euh, à la fin. Oh ouais. c'est cool Bah ouais Bah finalement on va pas fini. Oh, je On ça. a pas fini ouais. Mais... Ouais. Voilà. dernière coupe, euh, laisse moi le délire hein. Oh putain <rire> Bon va bah, faut oh. faire tous les coupes Ouais bon bah, au moins on pourra faire euh, à deux Ah ça, ouais, ça. ouais ouais c'est cool ah, bah, ah. Bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour la dernière coupe du monde normal. Et attendez, à très bientôt un pour une prochaine. Non, mais ne le prochain jamais, à ce jour il a fait un truc. <rire> <rire> Nouvelle mise à jour dans deux jours. Bon, on va s'arrêter là. On va faire les coupes suivantes pour la prochaine fois.